Bonjour Monsieur le Préfet, merci de vous être rendu disponible ce matin dans le cadre des auditions euh, Hugo, rappor... euh, Hugo Bernalicis et moi-même, euh, en tant que rapporteur d'une mission d'information parlementaire portant sur l'impact de la réorganisation de la police nationale sur la police judiciaire, euh, nous organisons. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ce matin et nous serions heureux de vous entendre sur euh, ce que vous avez perçu de euh, ce projet de réorganisation de la police nationale et de son impact sur... La police judiciaire, en particulier sur le volet de départementalisation, dans le cadre d'un propos liminaire, si vous le souhaitez, euh, si vous le voulez bien, et puis euh, ensuite nous vous poserons des questions. Merci beaucoup. Très bien, merci infiniment de, de, euh, de m'avoir invité. Je vous savez que j'ai quitté mes, mes fonctions. Euh, au début de l'année 2020, euh, mes fonctions de directeur général de la police nationale euh, pour faire valoir mes, mes droits à la retraite. Et c'est donc dans cette position que j'apparais devant vous. Merci en tout cas de, de m'avoir convié. Euh, alors cette réforme euh, est, est, est connue et ses fondamentaux ont commencé à être dessinés. Euh, au moment, euh, Laurent Nunes, vous, vous, vous l'a indiqué tout à l'heure, euh, au moment où M. Castaner était euh, ministre de, de l'Intérieur, dans le cadre d'une réflexion alors préliminaire euh, euh, qui devait conduire à, à écrire un livre blanc sur la, sur la police nationale, avec euh, euh, deux éléments enfin de, de, de mémoire, deux éléments qui... Euh, euh, fondait la réforme, euh, cette impression qu'il fallait absolument réformer la police nationale parce qu'elle était organisée en tuyaux d'orgue euh, et on faisait une petite opposition euh, entre police nation... organisation de la police nationale d'une part et organisation de la gendarmerie nationale d'autre part, en opposant euh, deux images, les tuyaux d'orgue de la police et puis euh, le monolithe euh, de la gendarmerie nationale, avec l'idée que euh, l'organisation monolithique euh, valait mieux, était plus efficace euh, que l'organisation en tuyaux d'or. Donc il fallait, euh, pour cette première raison au moins, réformer la police. Euh, puis il y avait une deuxième... Une deuxième critique ou, j'allais dire, une volonté de réponse à un constat qui pouvait, là aussi, justifier la réforme aux yeux des promoteurs de cette réforme, qui était le fait que l'activité judiciaire, j'allais dire du quotidien, par opposition aux grandes affaires dont traitaient les services spécialisés de police judiciaire, euh, explosait, notamment dans, dans, dans, dans les commissariats de, de police. pour pourrait dire la, la, la même chose. Je pense que vous, en avez, vous avez échangé de, sur, ces, sur ce, ce constat avec le préfet de police s'agissant de la DESPAP. Dans les commissariats de police, l'activité judiciaire explosait, euh, noyait les services... Et du coup, la réponse vis-à-vis euh, de, -vis des victimes euh, n'était pas du tout à la hauteur des attentes. Euh, et il y avait un engorgement, une embolisation euh, des services, qu'on retrouvait d'ailleurs aussi dans les, dans les tribunaux eux-mêmes. Et donc il y avait cette idée que, euh, finalement, l'organisation de l'activité la, de la, de judiciaire de la police... Euh, mais encore une fois, le constat peut être fait sur le, le, le domaine particulier de la préfecture de police euh, rendait nécessaire une réforme euh, ou euh, le fait de, euh, de, de, de mixer en quelque sorte les, les, les services notamment sur l'activité judiciaire, ou de faire en sorte que, de créer une filière investigation de la police nationale, où on aurait retrouvé l'activité judiciaire des commissariats de police, j'allais dire l'activité judiciaire de proximité, le terme n'est pas très bien choisi, mais vous suivez ce, mon idée, avec l'activité judiciaire, euh, plus, plus structuré, euh, lié au, au, à la grande cr criminalité, à la criminalité organisée, etc., euh, offrirait une réponse euh, plus intéressante sur, justement, l'efficacité l'activité judiciaire de la police. Euh, autant vous le dire tout de suite, moi, je ne partageais pas euh, ces... Euh, non pas ces constats, euh, mais ces réponses. Et je vais vous, tenter de vous expliquer pourquoi. D'abord, sur l'aspect tuyau d'orgue. Et cette comparaison entre police et gendarmerie euh, me paraissait tout à fait, euh, tout à fait euh, hors sujet. La gendarmerie, elle est organisée comme elle est organisée parce qu'elle a été historiquement une force de sécurité publique, de paix publique. La gendarmerie, elle s'occupe de judiciaire depuis une trentaine, une quarantaine d'années, de manière structurée. Et euh, je, je fais appel aux au, au cinéphiles ou aux plus âgés d'entre nous euh, qui se rappellent de films de Chabrol ou etc. Que, quand la police judiciaire débarquait, c'était un commissaire de police. Maigret, c'était le commissaire de police. Il, il le vrai y compris dans les campagnes, les gendarmes étaient présents, euh, mais assistaient le commissaire de police. Et donc, ce, ce n'est que depuis une trentaine ou une quarantaine d'années que la, la, la gendarmerie s'est structurée et fait aujourd'hui, elle le fait bien d'ailleurs, très bien même, de la police judiciaire. Et la gendarmerie elle-même euh, s'est spécialisée et a spécialisé une, une filière et a créé en son sein euh, son tuyau d'orgue judiciaire à côté de à côté de tous les autres. C'est plus récent parce que son histoire judiciaire est plus récente. Euh, mais ça conduit euh, au, même, euh, au, au même principe d'organisation. Et moi, le dernier poste territorial de préfet que j'ai occupé, c'était euh, celui des Pyrénées-Atlantiques, quand je faisais des réunions de sécurité euh, et qu'on traitait euh, du judiciaire, sous l'angle d'ailleurs euh, sous lequel euh, Laurent Nunez vous, vous, vous a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire... Euh, en quoi euh, des questions de police judiciaire pouvaient interférer avec l'ordre public. Et c'est là que euh, le, le, le, le préfet a à connaître de certaines, de certains, de certaines conséquences d'affaires judiciaires, mais pas des affaires elles-mêmes, ni des procédures, entendons-nous. Les enquêtes sont menées sous l'autorité des magistrats. Eh bien, quand, je, quand, quand les gendarmes venaient, euh, ils venaient à deux, le commandant de groupement de gendarmerie, mais aussi le patron de la SR euh, qui l'accompagnait, euh, qui était lieutenant-colonel à, à, à l'époque, euh, et qui venait euh, parler des affaires judiciaires de la gendarmerie. J'avais deux gendarmes en face de moi et pas un seul. Donc le monolithe euh, est, une, est une fiction. Euh, alors bien entendu, la police judiciaire, c'est une, une police de deux de spécialités. La, la, la, la police, historiquement en France en tout cas, elle a été créée sur deux piliers historiques. Le premier pilier, c'était le renseignement. On a créé la... la, la, la, la la, la, la police en France, pardonnez-moi, la police en France a été créée sur, des, sur, sur le fondement euh, euh, du, du renseignement. Je suis absolument désolé. Euh, parce qu'on a une tradition et euh, un pays un peu turbulent qui faisait que le ou le, le, les pouvoirs politiques, Dieu sait si on a une succession de régimes euh, de, euh, révolutionnaires, euh, l'empire, le retour de la monarchie, des républiques, etc., faisait que voilà, nous sommes dans un pays turbulent et les pouvoirs avaient besoin de savoir ce qui se passait dans le pays. Donc, vraiment, les fondements de la police en France, telle qu qu'elle est organisée aujourd'hui, que ça fasse plaisir ou non, c'est le renseignement. Et puis le deuxième pilier, c'est la police judiciaire. C'est euh, Clémenceau et les Brigades d'Utile. Pardon de, ce, de, de ces références historiques, mais c'est les deux piliers de la police nationale. Et euh, rappelons-nous que la police de proximité, la police de sécurité publique, euh, pendant ces, ces très nombreuses années, c'était des polices municipales, une police décentralisée. Et la police nationale telle qu'on la connaît, centralisée, etc., c'est 1941. Et finalement, le, même, le terme même de DGPN apparaît à ce moment-là. C'est au lendemain de la guerre, on, on, on, on bannit ce terme pour, pour des raisons que l'on comprendra aisément, pour revenir à un concept de, de, de, de, de sûreté. Il faudra attendre 1966 pour voir réapparaître le, le, le, la terminologie même de la DGPN. Donc ce sont les deux piliers. Et puis d'autres qui d'orgue se sont ensuite mis en place au fur et à mesure que des problématiques spécialisées qui demandaient des réponses spécialisées se structuraient. C'est par exemple le cas de la police aux frontières. La gendarmerie n'est pas compétente dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans ces domaines. Et un tuyau d'orgue supplémentaire s'est ajouté dans cette organisation policière qui, que, que, que l'on connaît aujourd'hui. Mais encore une fois, les problématiques sont complexes les réponses sont organisées le droit s'est spécialisé, complexifié. Et ça n'est absolument pas une insulte euh, à la raison que d'avoir au sein de la police des directions spécialisées. C'est même pour, pour moi euh, quelque chose de tout à fait indispensable si on veut avoir une réponse efficace. Je ne crois pas un seul instant euh, à la... Comment dire à la, à la pertinence, à l'efficacité d'un espèce de, de concept de couteau suisse de la police nationale, où un service euh, unique, avec un directeur unique, euh, ferait euh, couvrirait avec, euh, avec pertinence, efficacité, excellence, euh, l'ensemble des champs du, du, du spectre, euh, des contentieux que, que, que dont la police a à s'occuper, donc l'aspect tuyau d'orgue pour moi et, et n'est pas euh, euh, n'est pas un sujet de, de, de, de, de critique euh, et c'est si vrai que. Quand on regarde du côté judiciaire, j'entends de l'institution judiciaire. L'institution judiciaire, dans les années récentes, n'a cessé de se spécialiser. On a créé un parquet national financier. On a créé un parquet national antiterroriste. On s'est interrogé à un moment donné sur l'intérêt ou pas de créer un parquet national sur la grande criminalité organisée avec des ramifications internationales. Ça n'a pas été, été jusqu'au. Jusqu'au bout, c'est une idée qui n'a pas prospéré. Mais peut-être reviendra-t-elle un jour sur le, sur le tapis. Donc au moment où la gendarmerie elle-même euh, s'est spécialisée, au moment où la justice, euh, l'institution judiciaire s'est spécialisée, je ne vois pas en quoi euh, une organisation en direction spécialisée de la police nationale serait une insulte. Au contraire, je ne crois pas, encore une fois, pardonnez-moi la trivialité de, de cette expression, en un couteau suisse, de la, à l'efficacité en tout cas, d'un couteau suisse de la police nationale. Premier, premier sujet. Deuxième sujet, cette, qui, qui intéresse la, la, la mission d'information sur, sur, sur le, le côté judiciaire. En quoi cette organisation banalisée de la police ferait en sorte que euh, euh, le traitement judiciaire des affaires serait plus efficace dans cette, euh, dans cette organisation. Alors, je, je n'y crois pas non plus un seul instant, ou alors euh, euh, avec des effets collatéraux qui seront, euh, euh, à mon avis, euh, dommageables. Euh, faire en sorte de... Euh, lutter contre euh, l'embolie des services judiciaires de la sécurité publique euh, en faisant croire que la police judiciaire pourrait venir euh, euh, prêter main forte euh, euh, pour sortir le, les services de l'ornière. C'est in fine, et ça j'en suis intimement convaincu, affaiblir la police judiciaire et l'excellence de la police judiciaire. Ce n'est pas parce qu'on a un bateau qui coule d'un côté que euh, on, on, on, on pourra, euh, sans dommage, faire en sorte que les meilleurs éléments de la flotte euh, puisse en, en, en, en, empêcher que le bateau coule. Et, et euh, la, la, la seule, enfin, le, le, le seul risque énorme que l'on prend, euh, c'est d'affaiblir la police judiciaire. La police judiciaire, vous savez, c'est la plus petite direction de la police nationale. La, la DCPJ, c'est 6000 personnes. Euh, la PJPP, c'est 2000 personnes. Je n'ai pas les chiffres exacts. Pardonnez-moi, j'ai quitté le, mes fonctions il y a deux ans, mais je pense que je ne suis pas loin de la réalité. Il y a un vrai sujet, d'ailleurs, sur la dichotomie entre DCPJ et PJPP. On pourra peut-être y revenir. Parce que ce n'est pas parce que je pense que la réforme vers laquelle on va est une mauvaise réforme. Je le dis clairement. C'est mon opinion et ma conviction profonde qu'il n'y a pas de réforme à faire sur l'organisation de la police. Au contraire, il y en a. Et parmi ces réformes, il y a sûrement à revoir cette organisation dichotomique entre DCPJ et... Et, et, et PJPP, la réunion des deux, 6000 000 plus 2 000, ça ferait 8000 personnes, ça serait toujours la plus petite direction de la police nationale, hein, soyons clairs. Donc voilà, on est en train de, de, de, de prendre un, le, un risque euh, incroyable d'affaiblir une, une direction euh, euh, d'excellence euh, parce qu'on n'est pas capable de gérer, j'allais dire, euh, même si je n'aime pas du tout cette expression, euh, le, le petit judiciaire, ou le ju judiciaire du, du, du, du, du quotidien. J'aime pas cette expression parce que, historiquement, euh, finalement, quand on regarde les affaires dont s'occupent les services de la sécurité publique, ou à Paris de la DESPAP, on s'aperçoit qu'au fil du temps, parce que euh, la société... Euh, est de plus en plus violente parce qu'il euh, y a une judiciarisation croissante euh, des, des, des rapports sociaux. Puis euh, finalement, aujourd'hui, la Sécurité publique et la DESPAP s'occupent d'affaires qui sont déjà dans un... un qui atteignent, euh, euh, j'allais dire, euh, euh, dans le spectre des, des, des affaires, des, des, des éléments plus hauts. Mais euh, je ne veux pas non plus euh, euh, trop euh, noyer le sujet. Pour moi... Euh, euh, essayer de rassembler tout ce petit monde dans une filière unique d'investigation euh, ne résoudra pas le problème parce qu'il est trop important il est, euh, en, termes de, en termes de volume. Euh, et euh, on perdra euh, je, je dire, ce qui fait aujourd'hui la force, euh, le respect international de, de, de la police judiciaire française dans les instances internationales que sont Europol, Interpol, etc., et cette réputation internationale qu'a la, qu qu la police française, euh, tout ça sera considérablement affaibli sans qu'au bout du compte, on ait résolu le problème. Euh, ça, c'est mon intime conviction. D'autres éléments de la réforme me, me, me posent aussi euh, problème, et, et j'avais, euh, en son temps, lorsque j'étais aux affaires, si je puis dire, et alors même que se dessinait euh, euh, à côté de nous, hein, parce que c'était... Euh, ce n'était pas une, une, une réforme qui emportait l'adhésion euh, du DGPN et, et, et, de, et de son équipe à, à l'époque. Les choses se sont travaillées à côté de, à côté de nous. Euh, euh, il y a cette, cette, euh, la question du management de, de la police nationale. Si je comprends bien, la, ré, la réorganisation conduira euh, à ce que à la tête de la direction générale de la police nationale, il y ait... Un directeur, qu'il n'y ait plus de direction centrale telle qu'on les connaît aujourd'hui, les directions centrales qui chapeautent chacun des pieds d'or, direction centrale de la sécurité publique, direction centrale de la PJ, direction centrale de la PAF, etc., mais des directeurs adjoints chargé de, de, de, de manager une, une filière, donc filière sécurité publique ou filière investigation pour le judiciaire, filière immigration pour, pour la PAF, mais qui n'aurait plus, comme c'est le cas aujourd'hui, une autorité hiérarchique sur leurs équipes, qui n'aurait plus qu'une autorité fonctionnelle, l'autorité hiérarchique étant concentrée dans les seules mains du seul DGPN. Je n'y crois pas un seul instant. Enfin, je ne crois pas un seul instant à l'efficacité de cette chaîne hiérarchique. Pourquoi Parce que la police nationale, c'est 150 000 personnes. Et l'autorité hiérarchique non partagée, si je puis dire, sur une population de 150 000 personnes, ça n'existe pas. Ça ne peut pas marcher. 150 000 personnes, c'est un effectif qui dépasse bon nombre d'effectifs de certains ministères. Euh, et alors, évidemment, on pense à des, à des ministères peu nombreux, culture, etc., mais des ministères beaucoup plus, euh, beaucoup plus importants n'atteignent pas ce chiffre. Et imaginez qu'on va concentrer l'autorité hiérarchique, c'est-à-dire une autorité euh, euh, efficace, exercée euh, sur 150 000 personnes avec uniquement des directeurs adjoints qui, seraient, qui auraient une, une hiérarchie fonctionnelle et uniquement fonctionnelle sur des filières d'investigation, d'immigration, euh, etc. Euh, je je, je n'y crois pas un seul instant. Enfin, j'y crois. On peut tout inventer sur le papier. Mais dans l'effectivité de l'exercice de cette hiérarchie au quotidien, quand on sait ce que... Euh, ce que veut dire l'autorité hiérarchique euh, sur euh, une industrie de main dœuvre je mets plein de guillemets, mais la police est une industrie de main dœuvre euh, avec... Euh, le temps que prend la gestion des ressources humaines, moi comme DGPN, je passais 60 à 70 de mon temps sur des questions de ressources humaines, de dialogue social avec les syndicats de police, qui sont très présents dans la vie quotidienne de la police. Je peux vous le dire. Je, je, je ne vois pas comment comment c'est possible. C'est possible de l'écrire. Ça ce sera, euh, à mon avis, impossible de, de, de conduire euh, et de manager euh, cette, cette hiérarchie dans la police, alors qu'aujourd'hui, elle est partagée entre un DG, des directeurs centraux. Ça me paraît un point d'équilibre optimal. Imaginez que le pouvoir hiérarchique soit concentré entre les mains d'un seul homme. et Vous avez devant vous quelqu'un qui a exercé ses fonctions je, je n'y crois pas. Je, enfin, je, ne crois, je ne crois pas à l'efficacité, à l'effectivité de, de, de, de cette organisation. D'autant que – et on va revenir, si vous me le permettez – au, au bas de l'organisation. Là, je parlais du DGPN, mais sur le terrain. Cette police couteau suisse elle sera placée sous l'autorité d'un directeur départemental au plan territorial, euh, où on reproduira en quelque sorte euh, cette, cette organisation, hein, le, le directeur départemental étant lui aussi au, au plan territorial le, le seul responsable de la police dans toutes ses composantes, euh, placé sous l'autorité du préfet. Qu'est-ce qui va se passer Le préfet, lui, il est placé sous l'autorité du ministre, il n'est pas placé sous l'autorité du DGPN. Et quand le, le préfet de département, je, je l'ai été aura un problème avec ses services de sécurité. Il en référera à qui Il en référera au ministre et à son cabinet. Et donc le DGPN, non seulement, à mon avis, n'aura pas les moyens, parce que les journées n'ont que 24 heures et que chaque homme n'est doté que d'un seul cerveau, non seulement, à mon avis, il n'aura pas les moyens de conduire efficacement une chaîne hiérarchique sur 150 000 agents, mais en plus, sur le terrain... Je pense qu'il sera euh, coupé euh, en, en grande partie euh, de l'information, euh, où cette information lui reviendra par le cabinet du ministre que les préfets auront alerté en cas de difficulté. Et donc il y, y a un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on va, on va recréer toute chose devant être vue euh, avec, euh, avec proportion, mais en quelque sorte... Des petites préfectures de police, je résume ça comme ça, comme autant de départements. Aujourd'hui, le DGPN n'a absolument aucune autorité sur la, sur la préfecture de police pour des raisons historiques. D'ailleurs, c'est la préfecture de police qui a été créée en premier. Euh, je ne reviens pas là-dessus. Mais demain, les, les directeurs départementaux de la police nationale qui relèveront de chaque préfet de département. Euh, euh, il y aura là aussi une petite césure, je pense, dans euh, la cohérence et la continuité de la chaîne hiérarchique, parce que euh, les préfets, encore une fois, ne relèveront pas du DG, mais relèvent du ministre, qui est bien normal, euh, au même titre que le DG relève du ministre. Et, et, et il y aura là aussi euh, une... Une, une organisation de la chaîne hiérarchique, de, des remontées d'informations, etc., euh, qui sera, euh, à mon avis, dommageable à, à une, bonne, une bonne conduite euh, des affaires. Et puisque nous sommes sur le, sur le niveau territorial, restons-y, euh, si la, la maille départementale est une maille tout à fait pertinente euh, et encore... Euh, pour ce qui concerne la police de proximité, euh, euh, la police de la sécurité du quotidien, la, la police de la sécurité publique, si cette maille départementale est, est, est pertinente, elle ne l'est absolument pas, ni pour la police judiciaire, ni la police aux frontières. Absolument pas. -dire les, les, les, les questions de police judiciaire, les grandes questions de police judiciaire, elles dépassent très largement les frontières de, de, du département, qui est une frontière administrative que l'on connaît bien, mais que, dont, dont se contrefichent les, les, les voyous et plus encore les grands voyous dont, dont le terrain de jeu est à tout le moins l'Europe, si ce n'est pas davantage. Euh, ne parlons pas non plus de la, la police aux frontières où les, les, les sujets naissent sur, sur les rives méditerranéennes et, et, et l'organisation départementale de la police aux frontières est une est une espèce de fiction. Alors on cherche à, à faire rentrer tout le monde dans cette maille départementale, euh, sauf que c'est pas la bonne maille, euh, ni pour la PJ, euh, ni pour euh, ni pour la police aux frontières, euh, pour ne parler que de bien entendu pas non plus pour, pour les CRS, euh, qui ont une espèce de compétence nationale et qui peuvent intervenir en fonction de, de, des points chauds de, de, de l'actualité euh, sociale, sportive, festive, euh, un, un domaine de compétence qui peut les conduire à, à n'importe quel point du territoire. Donc pardon hein, d'être aussi, mais finalement aujourd'hui, euh, étant aujourd'hui à la retraite, j'ai une liberté de parole que je n'avais pas... Euh, euh, auparavant. Mais par quelques bouts qu'on prenne le sujet, je, je, je, je pense, je, je le dis avec, avec une conviction et avec une, une honnêteté intellectuelle euh, totale, je pense que c'est une très mauvaise réforme. Et qu'on prend des risques... Enfin, Excusez-moi, c'est juste la police de France hein, dont on parle là. On prend des risques vraiment euh, très importants euh, d'affaiblissement euh, de la police en France qui n'en a pas besoin et on joue un petit peu au nom d'une du, du, du, réforme et de principes qui ne sont, euh, euh, sont pas analysés avec suffisamment d'importance, de, de, de, de, de, de, on prend des risques sur, sur la conduite des politiques de sécurité en France. Et je, je, je vous le dis avec une certaine gravité euh, et, une, et une, euh, en tout cas une grande conviction. Alors, est-ce à dire qu'il n'y a rien à faire et que surtout il faut, il faut rester, euh, euh, comment dire, euh, sans, sans, sans idée de faire évalue, évoluer les choses euh, Pas du tout. Euh, je pense qu'il euh, y a des choses à faire. Dans le domaine de la police judiciaire, il faut absolument renforcer cette, cette, cette, cette direction euh, par. Euh, euh, les moyens qui lui sont euh, qui lui sont euh, donnés euh, par une réorganisation, une réorganisation aussi de de ses services. Je pense, bien entendu, euh, je, je, on, on l'a évoqué tout à l'heure euh, à, à la réunification. Il y a deux il y a deux judiciaires en France. Euh, la police, euh, la PJPP, euh, le 36. Et, euh, et, la, et la DCPJ, c'est une organisation qui, aujourd'hui, n'a aucune pertinence. Euh, le, le, le modèle a terriblement vieilli. La, la, la, les, les questions judiciaires ne sont pas ter ter territorialisées à l'aune de de, de, de, de, du territoire francilien. Et moi, j'ai quelques exemples qui, parfois, pour certains, étaient assez navrants euh, des difficultés que posent... Cette organisation qui est maintenue contre vents et marées pour des raisons qui tiennent plus à, à l'ego de, de personnes euh, qu'à qu qu une analyse froide des sujets. Un exemple qui n'est pas si vieux. 2015, les attentats. Euh, celui de, de, de Charlie Hebdo en particulier. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Les affaires naissent à Montrouge, les frères Kouachi, ça se termine à Damartin-Anguel, Darm, etc., etc. On est sur des territoires donc différents, pour partie certains relevant de la préfecture de police de Paris, pour d'autres de, de la police judiciaire, dès lors qu'on n'était plus en Ile-de-France ou que des ramifications, des complicités étaient ailleurs que sur le territoire fran francilien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des réunions organisées par le ministre Cazeneuve qui s'appelait qui les, les réunions du fumoir » du nom d'une salle. Euh, du fumoir euh, de l'hôtel de Beauvau et qui était présenté euh, par la presse qui venait faire de temps en temps quelques photos comme euh, des réunions euh, très, très très particulières, évidemment très secrètes. Mais voilà, le fumoir était devenu espèce de salle Jupiter de, de, de, de, euh, de, de l'hôtel de Beauvau, du ministère de l'Intérieur, où se, où se déroulaient des choses tout à fait stratégiques, etc., euh, bon. Mais pas du tout. Pourquoi il y avait ces réunions du jumoir? Parce que aucun des services de police judiciaire, ni la PJPP, ni la DCPJ, on était en plein en, en, pleine, en pleine affaire d'attentats qui avait mis le, le, le pays par terre. Et, et la suite allait venir avec, euh, avec les attentats de novembre 2015. Là, on est au début de l'année 2015, euh, début janvier. Eh bien, comme aucun service de police et aucun responsable de police n'était capable de délivrer au ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve à l'époque, une information synthétique, complète, analysée des sujets, et eh bien, c'était au, au ministre pardon, de l'Intérieur lui-même de réunir tout ce petit monde judiciaire pour avoir une idée à peu près complète de ce qui se passait dans le pays. Parce que quand on interviewait euh, M. Sainte, que vous avez vu tout à l'heure, qui était, des, qui était des, déjà patron de la PJ à l'époque, il s'arrêtait lorsque des ramifications, des centres d'intérêt, des, des, des, des auteurs, des coauteurs, des complices n'étaient plus dans son ressort territorial, mais euh, sur le territoire de la DCPJ. Et à ce moment-là, il s'arrêtait et passait la parole à, en disant que sa connaissance. Euh, s'interrompait là et passait la parole à l'époque à, à, à Madame Balestrazi qui était patronne de la PJ et qui lui racontait la suite de l'histoire ou un autre bout de l'histoire. Et c'était à Bernard Cazeneuve qui euh, écoutait et l'un et l'autre, et l'une et l'autre, euh, de, de, de, de faire en sorte que on puisse avoir l'ensemble des pièces du, du puzzle et que l'image commence à se dessiner. Il n'y avait aucun, encore une fois, aucun responsable de police qui était capable de dire... Monsieur le ministre, je, je vais vous expliquer l'affaire, et voilà où nous en sommes, et, et, et une présentation synthétique, structurée des sujets. C'était, euh, j'allais dire, en direct, au ministre de l'Intérieur de, de, de, de faire sa synthèse tout seul, en interviewant les uns et les autres, parce que le DGPN ne pouvait pas demander au, P, au, au directeur de la PJPP des éléments d'information qu'il ne lui aurait pas donné. Il aurait dit, mais attendez, moi, je défends du préfet de police, pas de vous, donc je ne vous dis pas d'information. » Et inversement, la DCPJ... Euh, n'aurait pas, pas répondu euh, au, au, au PP, qui n'avait hein, qui, qui, qui d'ailleurs aucune légitimité à, à l'interroger sur des affaires de son ressort. Et donc c'était au ministre lui-même de faire la synthèse dans cette fameuse euh, salle du fumoir. Un autre exemple, beaucoup moins dramatique, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un euh, employé d'une entreprise transport de transport de, de, de fonds qui a Aubervilliers euh, part avec son fourgon, en tout cas avec euh, les, les, les sacs qu'il contenait, euh, peu importe, euh, et, et, et fait un hold-up, euh, sauf qu'il ne reste pas en Ile-de-France, ce brave homme. Euh, et il part dans le nord de la France, je ne sais plus si c'était à Lille, ou dans le, dans le nord ou dans le Pas-de-Calais, peu importe, <rire> non, non. bien entendu... Et là aussi, deux services, sont, sont, quelque part, ont à connaître de, de, de ce sujet, mais ne se parlent pas ou peu ou mal. Et donc, le contentieux naît en Île-de-France, donc dans le ressort de la PJPP, mais se poursuit hors du territoire de la PJPP, donc c'est à la direction centrale de la sécurité, à la direction centrale de, de, de la police judiciaire, pardon, de, de, de s'occuper de, de, de, de cette affaire. Et là aussi, communication très difficile entre, en, en, entre les deux services. La, la, les, les services dépendants de la DCPJ, la, la DRPJ de l'île, n'ayant pas d'informations sur le, sur le butin, sur, etc., etc. Finalement, le... le ce sera la, la, les, les, les gens de la DCPJ qui interpelleront le, le, le, le type, le, le malfrat euh, euh, sur ces terres nordistes, euh, mais euh, avec, avec une, une, des, des, des, des informations entre les deux services qui n'étaient absolument pas fluides. Bref, tout ça pour dire que l'organisation de la police judiciaire aujourd'hui est une organisation extrêmement datée. Euh, et qu'il faudrait euh, revoir euh, en, en profondeur. Euh, de la même manière, euh, il faut doter ces services de moyens euh, technologiques, techniques, euh, euh, informatiques euh, au sens cyber extrêmement puissants. On n'est pas du tout à la hauteur aujourd'hui. Ce n'est pas la peine de se raconter des histoires. On ne l'est pas. On a aujourd'hui euh, sur des sujets euh, de police scientifique, de police technique, de police cyber, euh, des sujets extrêmement lourds qui demandent euh, pour être traités convenablement euh, des pointures en termes de, en termes de, de, de ressources humaines spécialisées, compétentes, qu'il faut payer très cher, parce que les salaires dans le privé sont extrêmement attractifs et les déroulements de carrière, extrêmement attractifs, et donc ces pointures, ben, elles vont dans le privé, elles ne vont certainement pas venir, ou peu, euh, dans la police. On a en plus des services qui se font un peu la guéguerre entre gendarmerie et police, chacun ayant, puisque la, la gendarmerie a développé, et plutôt bien euh, sa police judiciaire, elle a développé les outils qui vont avec. Euh, et d'ailleurs, le le recrutement de la gendarmerie qui recrute dans les écoles militaires, donc aussi bien des ingénieurs que des juristes, fait que la richesse de la, la ressource humaine de ce point de vue-là de la gendarmerie est plus, plus importante que celle de la police qui ne recrute que des juristes pour être commissaire de police. Aujourd'hui, avoir des, des chances de remporter le concours de commissaire de police vaut mieux être juriste qu'ingénieur. Et 95% des, des, des élèves commissaires sont des, sont des juristes, alors que le, le, le mix est beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, différencié dans, dans la gendarmerie nationale. Bref, on a deux services, police et gendarmerie, qui, ont développé, ou qui cherchent à développer chacun des compétences dans ces domaines extrêmement coûteux, extrêmement spécialisés, qui avec des, des outils d'obsolescence extrêmement rapides. Euh, et je suis désolé. Je, moi, j'ai l'intime conviction que dans le domaine de la police scientifique, dans le domaine de la, de, de, de la cybercriminalité qui explose, hein, le, le, le, le, le, là aussi, le, le, euh, comment dire, la, ce que le, le, la délinquance et la criminalité euh, sur, sur, sur le net euh, connaît des, des, des, des, des, une évolution absolument affolante, eh bien nous n'avons pas, je pense, dans ce pays... Les moyens d'avoir deux demi-expertises. Il est absolument nécessaire que sur ces questions de police technique et scientifique, sur les questions de cybercriminalité, il y ait un service ou des services cyber d'un côté, PTS de l'autre, commun à la police et à la gendarmerie. Euh, et non pas euh, des services qui soient divisés, euh, euh, c'est absolument euh, indispensable. Euh, ce serait beaucoup plus efficace et budgétairement euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus efficient. Euh, dans le domaine de la, de, de, de, de la sécurité publique ou de la sécurité de proximité, je pense aussi qu'il y a des choses à faire. Alors, il y a d'abord un sujet. C'est la structuration même de la chaîne hiérarchique de la police nationale. Aujourd'hui, on a une police nationale avec assez peu de... Enfin, un, un nombre raisonnable, assez, assez... assez contenu de commissaires de police, les membres du corps de conception et de direction de la police. On a beaucoup de gardiens de la paix, le, le corps d'encadrement de, et d'application. Et puis, au milieu, on a un corps, celui des officiers, le corps de commandement de la police nationale, capitaine et commandant de police, qui, au fil des dernières années, s'est considérablement amoindri en volume. Et on a peu de temps, et je suis déjà très bavard. Euh, finalement, on a une police avec, euh, j'allais dire, euh, pardon pour l'image, hein, euh, elle est, elle est triviale, mais encore une fois, c'est pour bien... Euh, comment dire, vous faire comprendre un peu mon propos et, et l'analyse que j'en ai. On a une police avec, euh, on va dire, une tête, un cerveau, le corps de conception et direction, un, un corps euh, au milieu, enfin, euh, un, corps de, de, de, de, le, un corps des gardiens de, de l'appel, les, euh, les bras et les jambes, euh, qui font tenir la police nationale. Et puis, au milieu, il manque une colonne vertébrale, c'est le corps des officiers qui, au cours des années, euh, C'est considérablement amoindri, et je suis, euh, je pense, je l'ai toujours pensé, euh, on a une chaîne hiérarchique complètement déséquilibrée dans la police nationale, et en, avec un corps des officiers qui a, qui s'est amoindri, euh, et qui fait qu'aujourd'hui euh, l'encadrement de la police nationale n'est pas sur le terrain et tout au long de la chaîne hiérarchique un encadrement suffisamment qualitatif et c'est un vrai sujet dont personne ne parle jamais, et qui est, à mon avis, absolument central. Quand vous avez dans des services, et on revient à ce que nous disions tout à l'heure, des services de sécurité publique complètement embolisés, englués par le judiciaire de proximité, où des, des, des piles de dossiers s'entassent dans des armoires... Vous avez dans ces services, finalement, assez peu d'officiers, euh, et il serait absolument nécessaire d'avoir une capacité de, de, de management des affaires, de, de, de suivi, d'organisation de ce travail, qui, qui, qui doit être d'autant plus millimétré que, que, que les volumes sont considérables, avec des proximités beaucoup plus, beaucoup plus intimes avec les parquets, etc., et de ce point de vue, je suis désolé de, de le dire, mais euh, euh, hein, le, le corps de commandement, le corps des officiers recrutés à un niveau univers, de diplôme universitaire euh, aurait toute sa place euh, et toute sa pertinence. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et pourquoi on en est arrivé là Parce que c'était une lente dégradation qui a été assumée et par le pouvoir politique et par les syndicats de police eux-mêmes, les syndicats d'officiers en particulier, c'est que pour payer les réformes qui ont, au fur et à mesure du temps, affecté la structuration des ressources humaines de la police nationale, notamment une... Euh, une revalorisation dont, dont il faut se satisfaire, je ne suis pas du tout critique là-dessus, hein, de, des carrières euh, des gardiens de la paix, il a fallu, sans compter les augmentations après, d'ailleurs, pendant la période de la présidence de Monsieur Sarkozy, une baisse importante des effectifs. Il a fallu reprendre ensuite des, des, des, des recrutements importants, tant lorsque M. Hollande était président que lorsque M. Macron l'était, lors de son premier puis sans doute de son second mandat, pour financer tout cela... Eh bien, on a aussi contracté euh, certaines dépenses euh, pour que la police nationale autofinance pour partie euh, ces dépenses qui augmentaient. Et c'est une part importante de cet autofinancement a été fait sur euh, le corps des officiers, qui s'est considérablement amoindri au cours des 20-25 dernières années, euh, avec la complicité des syndicats euh, d'officiers, puisque les syndicats d'officiers n'avaient qu'un rêve c'est de, de, de, de faire en sorte que le, leur corps, le corps de commandement de la police, pour reprendre son, son, le terme juridique exact, devienne si petit que finalement on se dise « mais à quoi bon maintenir ce corps ?» Autant le fusionner avec le corps de, commande, de, le corps de conception et de direction de la police nationale, les officiers rêvaient de devenir commissaires et les choses auraient pu se passer comme ça. Et on aurait dû d'ailleurs une police nationale à deux corps, hein, pour, pour, dans l'esprit de certains, le corps des, des, des, des commissaires, plus, plus officiers, mais n'en formant plus qu'un seul. Et puis le corps des gardiens de la paix. Et on aurait euh, fonctionné avec ça. C'est une, une, une aberration. Quand je suis arrivé à mes fonctions de directeur général de la police nationale, on recrutait 70 officiers par an. Vous m'entendez Sur toute la France, on recrutait 70 officiers par an. Quand ils partaient... Des rangs de la police nationale par an, enfin, j'ai plus le chiffre en tête, mais des 300, des 400, des 500 officiers qui partaient à la retraite. Euh, C'est hallucinant. Enfin, je, je, je le pense là aussi avec une conviction profonde. On a, euh, au cours des dernières années, des, on va dire des 15-20 dernières années, hein, de, de, on, on, on a euh, déstructuré, affaibli la colonne vertébrale de la, de la chaîne hiérarchique de la police nationale avec un corps des officiers qui, euh, dont le volume a, a considérablement été amoindri, et avec euh, aussi euh, un questionnement des officiers eux-mêmes sur leur rôle euh, dans la police nationale. Ce n'est pas, pas le corps qui, dans sa tête, se sentait le mieux. Euh, et... et, et et avait son positionnement euh, bien bien bien défini, bien marqué et bien vécu par les officiers eux-mêmes. Euh, les officiers étaient très très critiqués par les par, par, par les gardiens de la paix, et c'est un corps qui était je, je, je le reconnais en souffrance, euh, pas seulement simplement parce qu'on lui faisait payer finalement la réforme des, les réformes de la police nationale, mais parce que son son positionnement du coup s'en trouvait affecté. Et euh, c'est un sujet qui me paraît, moi, majeur, mais vraiment majeur, dont personne ne parle jamais, qui est la structuration, la cohérence, l'efficience, la solidité de la chaîne hiérarchique dans la police nationale du fait de l'affaiblissement considérable du corps des officiers. Le corps des officiers, euh, il n'est pas dans la rue, hein, il est pas, ça n'a rien à voir avec les militaires, où le jeune lieutenant euh, est avec ses troupes. Vous ne trouverez pas ça, euh, ou, ou alors rarement. Euh, dans, la, euh, dans la police nationale. Préfecture de police, j'en parle moins savamment que le préfet de police n'aurait pu le faire. En tout cas, en sécurité publique, c'est clair. Euh, ça ça, ça n'est pas le cas. Il y a un petit sujet. Il y a, il y a, il y a un petit sujet sur, euh, sur, la, sur la conduite des hommes, sur le management des hommes et des équipes. Et... Euh, je pense qu'il faut s'interroger sur ce déficit managérial, finalement, au bout du compte qu'il y a dans cette affaire. Et puis un dernier mot sur mes... qu'est-ce qu'il faudrait faire. De... Je vous ai parlé de la des réformes à organiser dans la police judiciaire entre PJ... unification PJPP et DCPJ, des outils, euh, une volonté farouche sur, euh, sur les outils euh, en matière de police technique, en matière de cyber, parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus de police judiciaire sans ces outils-là. Et on, on est... On est euh... Je pense qu'on a pris du retard, alors que la police judiciaire française était une police de référence dans le monde, en Europe en tout cas, et dans le monde. Je pense qu'on se fait largement dépasser sur ces sujets aujourd'hui par d'autres polices européennes. Donc il y a un vrai sujet sur la structuration de ces services spécialisés, encore une fois, à, à mettre en commun entre la police et la gendarmerie, même si les gendarmes ne sont pas d'accord, et même si les, les, les, les, les pégistes font, le, font, font, font, font la gueule à cette idée, pardon, encore une fois, de ma trivialité, mais c'est juste... On parle juste d'intérêt général. Hein, euh, et donc les égaux euh, des uns et des autres, hein, à mon sens, peu de... Peu, peu de euh, comment dire, d'intérêt ou d'importance dans, dans, dans cette affaire. Et puis, sur la sécurité publique elle-même, moi, je pense qu'il y a un sujet, c'est le sujet, le sujet des maires. Je pense qu'il faudrait, dans la conduite des politiques de sécurité, de proximité, donner aux maires un rôle qu'ils qui, qui, qui, qui, qu qu n'ont pas. Euh, je parle des, des, des, des communes où il y a une police d'État. Euh, le maire, euh, bien entendu, il connaît le DDSP, il le voit, il le rencontre, mais il n'a pas euh, finalement beaucoup son mot à dire dans, dans, dans les choix opérationnels, dans les, euh, dans les stratégies, dans les... tout ça, ne le regarde pas et euh, on le remettrait en place d'ailleurs euh, s'il était tenté de, de, de le faire. Est-ce que c'est normal Eh bien écoutez, euh, à la réflexion, je, je ne pense pas. Et je pense que si on a un sujet de, de, de, de dégradation du lien police-population, qui s'est là aussi étiolé au cours des, des, des 15, 20, 30 dernières années, je pense qu'il faut s'interroger sur, sur, sur cette carence et sur le fait que l'élu lui-même, élu par sa population, a un rôle mineur dans la sécurité de sa ville. Lorsqu'encore une fois il y a une police d'état dans sa ville, alors bien entendu, il a créé une police municipale hein, quand il en avait les moyens, avec les moyens limités que ça, euh, que, que, juridique déjà, que, euh, qui lui est dévolu. Et avec euh, là aussi, euh, vous faisiez le, le signe que cela coûte cher, vous avez tout à fait raison, monsieur le rapporteur, euh, ça coûte cher et toutes les communes n'ont pas les moyens de, de, de, de créer de, de, de telles police municipales. Il y a un vrai sujet, je pense, qu'il faudrait approfondir cette question sur la place du maire dans la conduite des politiques de sécurité de proximité. Aujourd'hui, c'est l'affaire du préfet du DDSP. Alors bien entendu, il y a une comitologie abondante, nombreuse, qui fait que on donne, je pense, l'illusion au maire d'exister sur ces sujets... Bien sûr, il y a des, des endroits où ça se passe mieux qu'ailleurs, lorsqu'il y a une proximité, une confiance, euh, de, de, de relations interpersonnelles entre le préfet et le maire. Entre le préfet, alors quand, quand le préfet, le DDSP et le maire s'entendent parfaitement les uns et les autres, encore une fois au, au, au sens noble du service public, c'est parfait. Mais c'est des configurations rares. Et la réflexion est importante à avoir dans ce domaine, euh, jusqu'à, pardon là aussi d'être peut-être jugé euh, euh, provocateur, jusqu'à s'interroger sur l'intérêt qu'il y aurait de décentraliser la police généraliste de sécurité publique. Je, je, je vais jusque-là. Je, je, je pense en tout cas que je peux m'exprimer comme ça devant une mission d'information qui cherche à à, à, à s'informer sur ces sujets. Euh, au moins, cette, cette réflexion pourrait avoir du sens dans, le, dans, dans notamment vis-à-vis -vis du rapport police-population. Aujourd'hui, la population finalement s'exprime peu sur les sujets de sécurité. Certes, elle vote tous les six mois, tous les six ans pour son maire, pour son conseil municipal et son maire. Mais ce n'est pas le sujet. Le, le maire et le conseil municipal, dans une ville, la police d'État a... Alors je ne dis pas que les sujets de sécurité ne sont pas présents dans la campagne, mais le levier d'action ensuite du maire pour que, que l'on va élire via le conseil municipal euh, sont faibles. Et donc euh, ben voilà, la, la, la sécurité, finalement, au bout du compte, ben ce n'est pas l'affaire du maire, c'est l'affaire du DSP et du, et du préfet. Alors, encore une fois, les gens se parlent. Hein, je suis pas... Mais... Euh, euh, je, je pense que ce serait différent, que enfin, si le maire avait une, une vraie autorité sur la police du quotidien, la relation police-population serait d'une toute autre euh, nature, notamment par le biais euh, euh, du, du, du, suffrage, du, du suffrage électoral. Alors. Quand je dis ça, on me dit « mais enfin, tu n'y penses pas, c'est n'importe quoi », etc. Je, euh, imagine une police de sécurité publique, je, je, je dis. Hein, dans, dans, dans, mon, dans, dans ce schéma sur lequel on pourrait réfléchir, la police généraliste de sécurité publique serait une police décentralisée. Euh, et les polices spécialisées resteraient des polices d'État. Renseignement, police aux frontières, police judiciaire, euh, ordre public, euh, rétablissement de l'ordre public, etc. Euh, les doctrines, euh, les inspections générales, tout ça resterait du, du, euh, du, de la responsabilité de l'État, comme les statuts, comme... Euh, euh, comme les outils informatiques, les bases de données, etc. Il est hors de question d'avoir des bases de données municipales. On, on, on, on, on, on l'imagine bien. Mais je préfère le préciser pour... pour mais je pense qu'on pourrait avoir... S'offrir le luxe de cette réflexion. De cette réflexion. Euh, alors... Lorsque j'échange, euh, j'en ai parlé euh, avec des amis, des collègues, euh, avec un ancien ministre, euh, et tout le monde me dit euh, :« Enfin, tu, tu, tu n'y penses pas. Enfin, regarde ce qui pourrait se passer. » Je me sens très libre de parler très librement avec vous euh, dans des communes. Euh, euh, là, je ne vais pas les citer, mais l'une, par exemple, qui, qui est souvent citée dans les propos, est plutôt du côté de la Côte d'Azur, ou, ou, ou bien dans certaines autres communes qui sont euh, euh, qui sont euh, animées ou dirigées par des par, par, par des maires euh, d'une du, droite plus radicale. On hein. dit mais qu'est-ce que je... ce serait épouvantable Et moi, je me dis quand j'entends ces critiques, mais... On est dans une République qui se méfie à ce point de ses élus. Il y a, d'un point de vue, j'allais dire, presque philosophique, une petite question à se poser sur la maturité de notre démocratie. Si notre première réaction est de dire « Méfions-nous des élus », il y a un sujet. Alors certes, on parle de la sécurité, on parle d'atteinte possible aux libertés des gens. Donc c'est des sujets qui se regardent. Et deux fois plutôt qu'une... Encore une fois, l'État, dans un schéma décentralisé, ne serait absolument pas absent. Comme dans toute politique de décentralisation, elle serait contrôlée par le préfet, qui aurait un pouvoir de substitution au maire si le maire ne faisait pas ou en faisait trop. Suivez mon regard. Euh, donc, encore une fois, je ne dis pas que c'est le modèle qui, ou la réforme qu'il faudrait faire. Je dis simplement que c'est dommage de se passer de cette réflexion, de ne pas se donner le temps d'une réflexion qui euh, examinerait, analyserait ce que pourrait être une réforme de la police nationale en France qui aurait du sens. Et euh, je, pardon, je conclue. Euh, les maires et les, et, et les élus locaux ont un rôle essentiel et déterminant en matière de sécurité. C'est en matière de sécurité civile. Quand vous voyez, et vous l'avez vu au cours des, des 40 dernières années, ce, ce que sont devenus les services d'incendie et de secours en France, sous l'impulsion des élus, plutôt la maille départementale cette fois, avec la, la grande réforme de la dé, départementalisation des services d'incendie et de secours, on a aujourd'hui en France des services d'incendie et de secours qui sont de premier ordre, avec des moyens informatiques, des salles opérationnelles, des moyens tout court qui, qui, qui n'ont plus rien à voir avec ce, ce, ce, ce, ce qu'il y était il y a 40 ans. Et ça, c'est une politique qui est totalement décentralisée. Et les élus ont démontré... Ça ne se passe pas de manière uniforme sur le territoire. Il y a des départements où ça se passe mieux qu'ailleurs. Mais dans l'immense majorité des cas, les élus locaux, départementaux en l'occurrence, ont démontré leur capacité à, à faire, à gérer... Euh, des outils euh, tout à fait remarquables. Et l'État n'est pas absent dans cette affaire. Lorsque c'est nécessaire, l'État organise des convergences de moyens de différents départements pour venir euh, s'occuper d'une affaire euh, majeure. On l'a vu encore euh, cet été. Les, les départements sont défrayés. L'État, euh, par le biais de la Direction générale de la sécurité civile, organise les, les, les, les, euh, les colonnes de renfort, etc. etc., etc. Donc, je trouve dommage qu'en matière de, de sécurité intérieure, encore une fois, mais dans son volet sécurité de proximité, sécurité du quotidien, police des commissariats, euh, on ne s'interroge pas sur les gains euh, ou l'efficacité que pourrait avoir une police où les élus locaux, le maire en particulier, euh, aurait en tout cas une place qui, aujourd'hui, euh, il n'a pas. Et cette réflexion pourrait aller, euh, là aussi, on peut imaginer euh, différents schémas, mais le schéma peut aller, ju en tout cas, pourquoi se l'interdire dans la réflexion, jusqu'à une, une décentralisation sous contrôle de l'État, comme toutes les décentralisations. Encore une fois, il ne s'agit pas de, de laisser au maire les clés du camion, si je puis dire, et de se désintéresser de la route qu'il prendra. Euh, tout ça se fait de manière extrêmement sérieuse. Euh, avec une République qui fait confiance à ses élus. Merci, euh, Monsieur le Préfet. Je fais très attention à l'heure, parce qu'on euh, on est arrivé au terme euh, théorique de l'audition. Donc on va, vous allez rester avec nous encore quelques moments, si vous le souhaitez. En ce qui me concerne, je serai probablement obligé de partir d'ici un quart d'heure. Euh, euh, J'avais une, une question. D'abord... Petite remarque amusée, si je vous savais pas, aussi réformateur. Euh, je n'ai pas eu l'occasion de le constater auparavant, donc c'est amusant de, de, de, de le constater maintenant. Euh, bon, et donc, merci d'avoir... Vous eu savez, Madame le rapporteur, de... je, je, je, des réformes, j'en ai essayé. La DCPG, le rapprochement PJ, PJ, euh, PJPP-DCPJ, ce n'est pas... Euh, D'abord, ce n'est pas une idée originale de ma part. Euh, J'ai très, très vite compris, en tant que des GPN, que sur ce sujet, je serais dans une absolue solitude. Mmh. Euh, donc, au bout d'un moment, on peut aussi avoir la volonté, une satisfaction à vouloir détruire des murs de briques qui se dressent devant vous. Mmh. Enfin, si vous passez votre énergie à ça, non, vous ne faites on, plus grand-chose. En tant que député, on peut partager euh, le constat. Voilà. Euh, juste, justement, je reviens sur Et ce puis, point. Oh, oh, pardon ah, non. <rire> — Allez-y. — Non, non, mais... Non, parce que je... je, je un peu vexé de, de, de, de vous entendre dire c'est bien d'être réformateur quand on est à la retraite. Pourquoi ne pas l'avoir été quand on était en activité euh, Un autre constat, la police aux frontières, la crise migratoire, euh, la police aux frontières, elle est aveugle. La direction centrale de la police aux frontières, qui a la, la mission de lutter contre l'immigration irrégulière, était aveugle sur ce qui se passait sur la plaque parisienne. Il n'y avait pas de direction de la police aux frontières Île-de-France. Moi, je, quand je suis arrivé dans mes fonctions, j'ai plaidé auprès du Premier ministre, auprès du Président de la République lui-même, auprès des ministres. J'ai fait des notes, des propositions sur la création d'une direction régionale, zonale. Pardon, de la police aux frontières, parce que la zone et la région se confondent euh, en Ile-de-France, qu'il y ait une direction zonale de la police aux frontières sur, sur, sur lîle de france dépendant de la direction centrale de la police aux frontières, je me suis cassé les dents. Et donc la police aux frontières, la direction centrale de la police aux frontières, est restée aveugle sur la problématique migratoire territorialisée sur lîle de france c'est extraordinaire. C'est incompréhensible. Mais c'est le cas. Finalement, ce qui a été décidé, c'est qu'on a créé un, un, un préfet chargé d'immigration sur l'île de France qui dépend du préfet de police. Et donc la direction centrale de la police aux frontières est toujours aussi incompétente s'agissant de la plaque de l'île de France. Il y, a, il y a un moment donné, on peut vouloir faire des réformes et, et, et elles ne prospèrent Merci pas. Merci, Monsieur le Préfet. Juste, euh, moi, j'ai trouvé les exemples que vous donniez euh, en 2015 en particulier euh, très, très frappants. Euh, mais j'en ai tiré personnellement une conclusion différente en vous écoutant. C'est que je trouvais que ça plaidait plutôt pour une organisation, justement, en tuyau d'or, qui posait un certain nombre de questions. Et de mon point de vue, ce que vous décrivez entre euh, des CPJ euh, et euh, PJPP... Euh, bah, c'était bien l'illustration qu'il fallait la création d'une grande filière euh, d'investigation euh, qui embarquerait euh, euh, aussi euh, la, la PJPP. Donc, euh, voilà. Mais, euh, donc, donc voilà, pour moi, ça, ça plaidait plutôt pour ça. Euh, la question du coup, je veux vous poser, c'est euh, euh, sur la question légitime de l'allocation des moyens. Vous dites, euh, moi, au fond, euh, j'ai la conviction très forte que ça va affaiblir. Euh, l'APJ euh, et donc bah, le niveau d'affaires qu'il traite, euh, la communauté organisée, très complexe, etc. C'est une question euh, très légitime et qu'on se pose euh, nous-mêmes. Hein. Donc euh, euh, quel est de votre point de vue euh, ce qui devrait être fait pour euh, garantir cette question de moyens Est-ce qu'il faut passer par euh, la maquette budgétaire Est-ce qu'il faut passer par les effectifs Est-ce qu'il euh, faut se baser sur la cartographie est -ce que, voilà, est -ce que, Comment on, on peut s'assurer euh, justement que, ce, que les moyens destinés à ce qui euh, à un, à un travail qui, on en parlait dans les éditions précédentes, moins visible mais pourtant essentiel, soient bien préservés Moi je, moi, je pense, euh, Madame le rapporteur, je pense que, euh, encore une fois, on, on ne réglera pas la question de l'embolisation du judiciaire, euh, euh, j'allais dire, de proximité. Du quotidien euh, en faisant en sorte que la, que, que, que la PJ, la DCP, enfin les services de la DCPJ ou les services PJ de la PP vis-à-vis -vis de la DESPAP euh, s'en occupent. On ne résoudra pas le problème de cette manière-là. Le, le volume de ces affaires est tellement important qu'il emportera tout avec lui. Il emporte déjà les services judiciaires de la sécurité publique et il emportera les services judiciaires spécialisés qui ont déjà beaucoup à faire. Enfin, Pardonnez-moi, hein, la, la, la lutte contre la drogue euh, et, et tout le contentieux le, euh, généré par, ce, par, par, par, par ces trafics de drogue suffisent, à mon sens, déjà à occuper beaucoup la police judiciaire. Donc c'est pas la peine d'imaginer euh, le contraire. Ce, ce qu'il faudrait, à mon sens, c'est plusieurs choses. Oui, sans doute renforcer euh, les services judiciaires de la sécurité publique, euh, au moins conjoncturellement, hein, parce qu'il y a, y a, y a tôt, trop de stocks. Le stock, en plus, désespère les fonctionnaires. Enfin, je, je, je, ils n'ont pas le moral, ces gens-là. Enfin, je, je ne l'aurais pas à leur place, enfin, je, soyons clairs. Euh, il faudrait sans doute requalifier l'encadrement euh, de ces équipes. Je vous en ai parlé en, en vous parlant des officiers. Je pense, et là je ne suis pas le mieux placé pour le savoir, pour, le, pour, pour pouvoir euh, vous donner une argumentation euh, euh, structurée sur la question, parce que ce n'est pas ma spécialité, il faudrait interroger les magistrats, et je pense que vous, vous, vous l'avez fait ou vous le ferez. Euh, je pense qu'il y a aussi peut-être à réfléchir. Sur la procédure pénale, sur la différenciation de la procédure pénale. C'est un sujet épineux, grave, compliqué. La procédure pénale est là aussi pour garantir le droit des auteurs. Mais il faut aussi penser au droit des victimes. Donc le sujet n'est pas simple. Mais il y a des affaires compliquées et des affaires plus simples. Monsieur Sainte vous en a dit quelques mots tout à l'heure. Je pense que qu'on pourrait peut-être aussi se payer le luxe d'une vraie réflexion sur la différenciation de la procédure pénale selon, euh, selon la gravité des affaires. Je veux dire, euh, il y a aujourd'hui un code de procédure pénale, que vous ayez volé un, un, un, un iPhone ou que vous ayez euh, trucidé votre voisin, avec les mêmes garanties partout, tout le temps, pour tout, euh, une procédure extrêmement formalisée, des outils je veux dire, des outils numériques qui sont, qui sont pas du tout à la hauteur du sujet. Il y a aussi un vrai sujet matériel. Je ne suis pas sûr qu'on soit... Alors, quand je, je, je suis parti, on commençait à avoir un travail avec une équipe projet déjà très, très structurée entre intérieur et justice pour, pour mettre en œuvre ces, ces outils communs et partagés. On ne part pas de rien. Je ne suis pas en train de dire que c'est le désert. En revanche, je ne sais pas où aujourd'hui les choses en sont, dans la, dans la matérialité des choses et l'efficacité des choses. Je ne suis pas sûr que ce soit le bonheur absolu euh, au moment où on se parle. Mais il y a un sujet d'outils aussi. Il y a, il y a, euh, donc voilà. Est-ce qu'il est qu y a une pertinence ou pas à différencier la, la complexité de la procédure pénale selon le degré des, de complexité ou de, ou de gravité des affaires euh, la question des outils, la question de l'encadrement qui pêche beaucoup, et la question du nombre. Sur la question du nombre, je suis prudent parce que quand on regarde, je regardais l'autre jour les statistiques d'Eurostat, quand on regarde le nombre de, de policiers ou de personnes, de, de fonctionnaires de, de sécurité intérieure euh, pour 1000 ou pour 100 000 habitants, quand on les compare en, avec nos voisins européens comparables, Espagne, Italie, Allemagne, les grandes démocraties du Nord, euh, on est dans une très honorable moyenne. Enfin, le, et les pays du Nord, l'Angleterre, euh, si je la mets dans les pays du Nord aussi, est à un chiffre euh, moins important que le nôtre. On, euh, sensiblement moins. Les, les, les seuls, on, en fait, c'est les pays latins qui, sont les, les plus, euh, qui ont le chiffre le, le, le plus important. Euh, et voilà, on côtoie plus l'Italie et l'Espagne que la Norvège et, et, et l'Angleterre. Mais on est dans, dans, dans, dans le même, à peu près dans, la, dans, dans, dans le même ordre de grandeur. Donc moi, je veux bien qu'on soit toujours dans, dans, dans, une, dans une logique ou dans un réflexe de dire, il faut plus de monde, plus d'effectifs, recrutons, certes. Je pense qu'il faut aussi s'interroger sur la manière dont on manage et utilise les équipes que l'on a déjà. Et je ne suis pas sûr que notre, notre management et que les outils pour permettre l'exercice efficace de leur mission par les agents, euh, soient les plus performants du monde. Il y, a, il y a des questions aussi de temps de travail, d'organisation du temps de travail. Des questions de patrouille à trois, euh, au lieu de, de patrouille à deux, pour des raisons qui se comprennent, hein, de sécurité des équipages, mais quand on est passé à des patrouilles à 3 euh, par rapport à des patrouilles à 2, euh, Ce n'est pas complètement le, le, la même couverture du terrain. Donc il y a aussi ces questions à se poser. Mais la, la réponse à l'embolisation des services judiciaires de la sécurité publique est, à mon avis, plurielle. Je rebondis juste sur euh, vos derniers propos. Euh, sur... Euh... Euh, les OPJ, là, tout à l'heure, vous nous avez... En fait, il y, y a le sujet euh, des moyens, euh, et puis il y a le sujet, en fait, de, no, de postes non pourvus, d'un déficit d'attractivité. Vous en avez parlé tout à l'heure en disant que voilà, on n'en parlait jamais et que au fond, c'était là-dessus aussi qu'il fallait agir sur cet encadrement, comment on faisait. Pour... Quels quel seraient, d'après vous, les outils qui nous permettraient justement... Donc on a parlé un peu de procédure pénale. Est-ce qu'il y a d'autres euh, euh, outils qui permettraient de euh, revaloriser euh, ce, cette fonction d'OPJ et comment s'assurer un, un, un meilleur recrutement Alors euh, oui, il y a, alors là pour le coup, il y a, il y a, il y a une question du nombre. Hein. Je pense qu'il manque d'officiers, euh, virgule, officier de police judiciaire, parce qu'on peut être OPJ au, au sans être officier, vous, vous, vous le savez bien. Euh, il, y a, il, y a, il y a un vrai sujet là-dessus. Ensuite, je, je pense que euh, il y a. Euh, des outils qui, qui, qui tiennent euh, euh, à la rémunération, rendre attractif un poste et faire en sorte qu'il soit, qu soit mieux payé, et, et, et aux dynamiques de carrière. Aujourd'hui, euh, en tout cas, il y a deux ans, lorsque j'ai quitté mes fonctions, au euh, PJ, c'était un investissement personnel euh, pour passer euh, euh, les épreuves, etc. Euh, et puis ensuite, pour avoir une pratique professionnelle qui n'était pas toujours des plus exaltantes, compte tenu, je veux dire, de cette ambiance qu'il y avait dans les services. Hein, Imaginez-vous des services croulants sous des dossiers, vous savez pas par quelle boule prendre, des fonctionnaires un peu désespérés. Euh, euh, on, ça, enfin, ça, c'est des services qui faisaient pas envie. Eh bien, euh, le, le gain, euh, j'allais dire. Euh, pécuniaire hein, d'un OPJ par rapport à un autre collègue qui ne, qui ne l'était pas, n'était euh, pas du tout euh, encourageant pour, pour rejoindre ses fonctions. Et on avait du mal à recruter euh, des OPJ à cause d'une certaine euh, désespérance. Euh, et les, les, les, oui, la, je pense qu'il faut avoir une attractivité euh, financière euh, et de carrière. Et puis, enfin, vous, vous l'avez dit, vous l'avez, et, et je l'ai dit et vous l'avez repris, enfin, des outils qui soient à la hauteur. Mais, mais là aussi, on a des outils de, de, de, euh, des logiciels de rédaction des procédures pénales qui sont euh, antédiluviens. Alors j'avais euh, présidé à, à, à mettre sur en chantier un, un nouveau logiciel de rédaction de la, des procédures pénales qui s'appelait, j'imagine qu'il s'appelle encore de ce nom qui s'appelait Scrib, euh, d'après quelques articles assez récents que j'ai lus, euh, qui n'avait pas l'air de se porter au mieux de sa forme. Je veux dire, dans, dans, dans, dans, dans, dans l'histoire de son développement, je ne suis pas sûr qu'on ait eu les moyens de... de, de, de... Euh, de notre politique sur, euh, sur, sur ce sujet essentiel. Mais euh, voilà, c'est un logiciel qui évite, euh, euh, qui devait, dans son concept, éviter à des fonctionnaires de police d'avoir à, à retaper 15 fois, à ressaisir 15 fois les mêmes informations, faire en sorte que euh, les choses soient beaucoup plus efficaces, beaucoup plus fluides. Aujourd'hui, non seulement la, la, la, la police ne dispose pas euh, encore d'un outil à la hauteur du sujet d'un outil informatique à la hauteur du sujet. Et pire encore, on a en France un code de procédure pénale et on a deux logiciels de rédaction de la procédure pénale, un euh, police et un gendarmerie. On a été foutu de faire en sorte que les deux forces de sécurité s'entendent pour faire en sorte qu'il y ait un seul logiciel de rédaction de la procédure pénale euh, qui soit commun aux deux forces, avec là aussi la réunion des moyens de, des uns et des autres, euh, qui aurait été bien plus important euh, pour, faire un, pour faire un outil euh, efficace, certainement plus coûteux, mais euh, plus rapide, euh, avec les moyens des deux forces. Ça, on a été incapables de, incapable de le faire. Parce que personne n'a tapé du poing sur la table pour dire ce sera comme ça. Il y aura un logiciel de rédaction des procédures pénales et pas deux. On est suffisamment riche en France pour se payer ça. Comme on est suffisamment riche pour se payer deux expertises en matière cyber, deux expertises en matière de police technique et scientifique, etc. etc. Je sais que je, vos propos peuvent déranger, mais hélas, c'est une triste réalité. Merci euh, Monsieur le Préfet. Euh, juste pour, euh, pour pouvoir profiter de, de votre expérience du coup de, de DGPN, euh, j'ai bien compris que finalement le DGPN n'avait pas tout le pouvoir qu'on voulait bien lui prêter ou n'en avait pas suffisamment, en tout cas s'il n'avait pas les arbitrages politiques euh, pour, pour faire en sorte que tout le monde aille dans la même dans la même direction. Néanmoins, sur le constat que vous posez vis-à-vis de la PJ, PJPP et PJDCPJ, si j'ai bien compris, a priori, vous n'êtes pas opposé à ce qui est une filière police judiciaire, c'est-à-dire que la direction centrale de la police judiciaire chapeaute tout le judiciaire, à la fois celui de la PP, mais aussi celui sur Sûreté urbaine, Sûreté départementale, toute la filière judiciaire, pour avoir une cohérence... Euh, nationales, y compris le partage d'infos et tout ce qui s'ensuit. Euh, mais par contre, vous pensez que faire les DDPN telles qu'elles sont pensées dans cette réforme, ça va être autant de mini-PP euh, partout sur le territoire. Si j'ai bien compris ce que... Oui, en, en, en, en poussant le bouchon très loin, à, à la différence près que le PP, lui, c'est un, un préfet spécialisé. Là aussi, il y a une... Il y a une... Une particularité du corps préfectoral en Île-de-France, la fonction préfectorale est duale. Il y a un préfet, de la région Île-de-France, préfet de Paris, et puis un préfet de police. Ces deux fonctions sont en province, hors Île-de-France, hors, j'allais dire, agglomération parisienne, pour être précis. Euh, rassemblés sous la, sous la seule casquette du préfet de département euh, en province. Donc le préfet de police, lui, ne s'occupe que des affaires de sécurité. Le préfet dans le, le, les départements s'occupera, certes, de sécurité, mais aussi des relations avec les collectivités locales, d'environnement, de social, d'urbanisme, de, euh, etc. etc. Euh, et donc oui, on aura finalement euh, autant de... de, de de, de, de préfecture de police sans les moyens de préfecture de police je veux dire ne, ne vous méprenez pas sur sur mes propos moi ce, ce que je disais c'était sur le sur la chaîne hiérarchique c'est à dire que le, le, le préfet il rendra compte pas au dgpn il rendra compte au ministre parce que c'est au ministre qu'il doit rendre compte et je pense que dans cette dans la conceptualisation euh, de la de la chaîne hiérarchique euh, Telle qu'elle découlera de cette réforme, de cette départementalisation de la, de, de, de la police, je, je, je pense que euh, la, la, la, la, la, le caractère direct de la chaîne hiérarchique qui existe aujourd'hui entre un directeur central de la sécurité publique et ses DDSP euh, sera beaucoup moins efficace, beaucoup moins fluide euh, demain, parce que, effectivement, euh, euh, tout ça cela sera, sera, pressé, sera placé sous, sous l'autorité euh, du préfet. Alors vous allez me dire, mais c'est le cas aujourd'hui déjà, les, les DSP sont sous l'autorité du préfet. Euh, oui, enfin, sauf que, encore une fois, on ne parlera plus de, des DSP, on parlera des DPN sur l'ensemble des composantes de, de, de, de la police nationale. — Oui. Mais pour rebondir sur le DDSP d'aujourd'hui, qui est sous l'autorité du préfet, son lien organique, il est quand même avec le DCSP. Et, et, donc, et donc du coup, est-ce que... — C'est une hiérarchie partagée. Pardon. Une hiérarchie partagée. Est-ce que le, le, le, le pouvoir de nomination, c'est pas le préfet de département qui l'a Par contre, le pouvoir de notation... Euh, c'est le préfet de département qu'il a. C'est une relation euh, un, un peu complexe. Euh, mais oui, ce, ce, ce, ce lien existe, bien sûr. Heureusement, d'ailleurs. Enfin, je pense que c'est enfin, un point de vigilance auquel il faudra qu'on fasse attention dans les, dans les conclusions que, que l'on rende. d'avoir un DDPN qui a un lien organique euh, avec euh, des ZPN, euh, des GPN... Euh, pour justement éviter l'effet euh, que, que vous indiquez. Donc, euh, bah, je voulais, euh, je voulais re revenir euh, sur euh, l'aspect management du DGPN euh, euh, dans le cadre de la, de la future réorganisation. Vous dites, euh, euh, c'est peu probable qu'il ait euh, la capacité, même c'est impossible, euh, qu'il ait la capacité à manager 150 000 hommes et donc à, à rentrer un peu dans l'opérationnel. Est-ce que euh, le parce qu'il y aura un réseau en fait entre les avec les, avec des DZPN et puis des DDPN, euh, est-ce que ça veut dire qu'il doit être euh, euh, adjointé Est-ce que ça veut dire qu'il euh, doit avoir un rôle qui est très fléché vers ça Est-ce que.. Euh, ben, je, alors, je, encore une fois, je moi je ne suis plus au cœur de, de, de, de l'actualité, des sujets, des réunions. Euh, vous, vous m'avez sorti de ma boîte je viens à votre rencontre avec le avec le, le la le meilleure euh, la meilleure volonté du monde et puis euh, enfin euh, je vous livre là le, le, le, le cœur de ma pensée sinon c'était pas c'était pas euh, utile de de me faire venir jusqu'à jusqu'à paris euh, et je vous le dis avec beaucoup de sincérité et avec euh, be beaucoup, de, beaucoup de conviction euh... Doit-il être adjointé il, il le sera, de ce que j'ai compris, puisqu'il y aura des, des directeurs adjoints, chacun chapeautant une filière. Euh, mais à la différence, ai-je compris, de ce qui se passe aujourd'hui, où le DCSP a une autorité hiérarchique sur euh, les fonctionnaires qui servent dans les services de sécurité, de sécurité publique Idem pour la PJ dans les DIPJ, les DRPJ. Idem pour la PAF. Demain, ces adjoints chargés d'une filière n'auront pas cette autorité hiérarchique. Ils auront une autorité fonctionnelle. Seul sera détenteur de l'autorité hiérarchique, si c'est toujours le, le, le cas, le DGPN. Je ne voilà, je crois pas à l'efficacité de ce schéma. C'est... Même si, euh, il enfin, y aura peut-être aussi un DGPN adjoint, je, en plus des, des adjoints de filière, j'en sais rien. Mais je, vous savez, enfin, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire euh, viennent aisément, disait Boileau. Euh, moi, quand on commence à me parler, j'ai sans doute la, la tête près du bonnet, mais quand on commence à me parler d'autorité fonctionnelle, d'autorité hiérarchique, de lien organique... Quand on me montre des organigrammes avec un tas de couleurs et des pointillés pour différencier les liens entre les hommes ou les, services, les hommes, les femmes ou les services, je commence à me poser des questions. Et quand ça ne s'énonce pas clairement, c'est que les choses ne sont pas bien conçues. Moi, tous ceux qui ont essayé de me faire comprendre comment allaient marcher ces filières, l'interaction le, des, des, euh, des niveaux départementaux, zonaux, préfectoraux, chefs de filière, enfin, tout ça me paraît, euh, paraît d'une complexité qui n'augure à rien de bon. Je, je le dis tel que je le pense. Mais euh, j'ai aussi le droit de me tromper, hein. Ça me fait sourire ce que vous dites, parce que c'est ce que je ressens quand je regarde l'organisation de la police actuelle. Est-ce que Hugo, tu avais une autre, une autre question Pardon. Désolé. Non, non, je n'ai pas de question particulière. C'était très complet dans, dans, dans vos explications. Personnellement, j'ai tout compris ce que vous nous avez dit. Voilà, c'était c'était très, absolument, absolument clair. Euh, bon, on verra pour les suites de, de la réforme euh, comment tout ça évolue. Et Merci beaucoup euh, d'être sorti de votre boîte et d'être venu jusqu'à jusqu nous. Merci beaucoup, Monsieur le préfet. Merci à vous. Merci de m'en avoir sorti. Toujours très intéressant intellectuellement de, de réfléchir. J'ai une intime conviction. Je ne sais pas si le, le, les choses sont, sont terminées.